L'association Fil à linge est une association de proximité qui est née en 1989 sur le quartier de belle à Angers. C'est une association qui permet en fait de venir entretenir son linge. C'est l'origine en fait de l'association. En 2014, il nous a semblé important de pouvoir faire évoluer les activités de fil à linge vers une activité d'insertion professionnelle avec l'outil de la laverie dans un outil de blanchisserie professionnelle qui permet un retour progressif à l'emploi, notamment pour des femmes qui sont issues de familles monoparentales avec ce désir de retrouver un emploi, une formation. C'est vraiment un projet d'utilité sociale et professionnelle. Et puis, ce qui est aussi important pour nous, c'est de permettre de développer le lien avec les entreprises. Quand on a des personnes qui nous confient l'entretien du linge, c'est aussi de belles rencontres. On a des personnes vraiment qui s'engagent avec nous dans le retour à l'emploi et c'est ce qui nous fait vibrer. On est une maison d'hôte de cinq chambres qui est dans une maison du XVIe siècle. Nous avons choisi Fil à linge qui est une association de blanchisserie qui en plus lutte pour la réinsertion des femmes. C'est une superbe action. Elles portent les valeurs humaines, les valeurs du travail, de la place de la femme, de la place euh, parfois euh, des personnes euh, en difficulté. Elles ont une grande capacité humaine de travail euh, et, euh, qui fait qu'on a un résultat euh, vraiment optimal. Il y a des exigences. Le travail il doit être bien fait dans certaines normes, avec un certain délai. Chaque client est différent. On apporte cette exigence et cet apport du travail bien fait qui est très important et qui donne satisfaction. 8 femmes sur 10 euh, retrouvent un un emploi ou une formation à l'issue du parcours en fait d'accompagnement au fil à linge et souvent le témoignage qu'on a de ces femmes là c'est merci c'est valorisant d'avoir ce, ce parcours emploi et ça permet vraiment de favoriser l'emploi local et d'être un tremplin pour ces personnes qui font un parcours en fait au fil à linge